Alors là on a 10 essences. On a de l'érable plane, de l'érable sycomore, de l'alisier, du châtaignier, du, de l'acacia, du noyer hybride, du pommier sauvage, poirier sauvage et de l'eau corse. Voilà, ça c'est les 10, 10 espèces qui euh, qui sont sur la parcelle. Et euh, alors le choix c'était. Euh, L'idée c'était d'avoir une diversité la plus importante possible, euh, que ce soit au niveau bah, des, des espèces, des feuillages, des floraisons. Euh, voilà, il fallait que ce soit... Parce que l'idée, c'est quand même de la diversité. Amener de la diversité au sein de la parcelle. Avant, on avait soit les cultures, c'est blé ou betterave ou colza. Là, on a en plus les arbres. Et ce qui était sympa, c'était de, de mettre plusieurs sortes d'arbres. En fait. Et puis, on, on limite aussi les risques de maladies qui pourraient toucher une sorte d'arbre, par exemple. Si on avait planté que des noyers, on pourrait très bien avoir un problème de maladie sur les noyers et puis tout perdre. Donc, ce serait quand même bête. Euh, donc, là, on est quand même, on limite les risques. Et puis, au niveau paysager, euh, c'est plus sympa. On a, on a un paysage qui est diversifié. Quoi.